Regarde comme c'est beau, regardez la vue messieurs dames Parce que je suis encore jamais passé par là, t'as vu sur ce... Oh bah désolé Oh moi. la madame elle est morte <rire> Et salut à tous, c'est Fox et Miss Salut à tous, on se retrouve <rire> aujourd'hui Oh putain quel plaisir Salut à toutes et à tous Company, les Compagnie, les César, j'espère que vous allez tous très bien. Gros clin d'œil à Fox, quel plaisir J'ai initié Arthur aux vidéos Fox, on fait pas ça à l'arrêt. C'est pas grave. Eh, les oh, pas oh. hein <rire> Non voilà, c'était un petit clin d'œil à Fox et trop content qu'il qu soit de retour sur YouTube avec bien sûr euh, Miss. Et regarde d'ailleurs, on a bah, Fox là-haut là. Et là. Eh ben, c'est pas beau ça, hein Ah, il est en train de préparer le camion, c'est ça. mais c'est quoi ça Mais qu'est-ce que tu fais Tu attires le, le, la toile Ah, ah oui. mais je suis électro. Euh, ah, mais statique, tu colles. Là. <rire> Regarde, hop. Ah merde, et toi tu m'entends super fort, t'as pas le casque! <rire> moi là, voilà, ça va pas. Tu, tu parles pas plus fort que d'habitude. <rire> mais oui, moi j'ai la compression moi. Donc voilà les gars, aujourd'hui on est avec Arthur. Arthur, alors on le présente pas parce que euh, Parce que vous l'avez déjà vu du coup, réellement il y a encore deux semaines de cela même pas. C'est lui qui m'a monté longtemps. le super PC. Oui, ça dit quoi d'ailleurs? J'ai dit il y a pas longtemps même. Ah, ouais, c'est Tu m'entends pas avec ton casque. Mais en fait. ouais, c'est un truc de Faut ouf. Le fort <rire> Ah, c'est bon comme ça. J'ai la radio mais c'est pas mal. <rire> Donc voilà. Ah oh punaise! Arrête de coller! Je vais enlever mon. Voilà, oh à poil Mon oh. Il est tout nu Il est tout nu Du coup les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Truck Simulator 2 Arthur alias Firestorm. Je mettrai sa chaîne en description. Il, doit... il a commencé d'ailleurs des nouvelles vidéos là sur sa chaîne au moment où la vidéo sort. Normalement ouais au moment où elle sort il y a au moins une vidéo qui est sortie. T'as dit quoi au moment... Ah mais faut que je parle fort en fait. J'ai dit au moment où la vidéo sort il y a au moins une vidéo qui est sortie. Exactement, Fireworld. Ouais. Ah. 1. et peut-être même plus. Peut-être plus. Ah c'est génial. D'ici là, je sais pas quand tu sors la vidéo. Peut-être d'ici là, il y aura d'autres épisodes. C'est vrai. tu hey, T'as vu le, le reflet sur le camion là Ah ouais. Franchement. T'avais pas ça. Hein bah je sais plus, mais c'est pour dire à quel point c'est beau le jeu. Ah oui. Ah il est beau le jeu. Mais moi je sais pas, j'ai jamais fait cas j'ai toujours mis les graphismes. Excuse-moi. Alors voilà les gars, donc on est avec ce beau Scania. Qu'est-ce qu'on transporte aujourd'hui, Arthur De l'huile moteur. Ouais. Voilà on est bien sûr sur Grand Utopia les gars hein, Parce que le but c'est quand même qu'il me fasse de l'argent hein, C'est un peu de l'exploitation L'avantage c'est qu'on peut faire la vidange en route On peut faire la vidange en route exactement <rire> euh, On est à saint vory d'ailleurs je vais lui rajouter un petit point ici Pour qu'il me débloque le point d'interrogation Un 2 1 2 Superbe euh, Je dis un 2 2 parce que j'ai cru que le son coupe hein. Voilà On va prendre la nationale 3 pour commencer hein, Parce que qu'on est en bord de mer c'est beau On va aller sur Dolan sur mer d'ailleurs Point interrogation, il va me faire une manœuvre là Ça va être incroyable et il va livrer ici Et peut-être que, en fait je suis dégoûté, je voulais qu'il prenne la route de la Joséphine parce que c'est une route assez... Oh Ah oh, si, dans tous les cas tu vas prendre la route de la Joséphine Ah oh, si si D'accord, bon, d'accord On va déjà faire ça, mais dans tous les cas tu feras la route de la Joséphine, tu la connais pas Mais j'ai jamais vu sur... Eh ben, comment ça t'as jamais vu sur Grand Utopia Comment ça, oh oh oh, euh, hein oh bon T'as pas le GPS qui a eu Ah oui ça peut être euh, Ça peut être pratique, hein. malheureusement il n'y a pas de GPS intégré dans ce pauvre Scania voilà, ce ouais. sera mieux. Est-ce que ça te va parce comme que ça moi je connais pas la carte. Ok. Est-ce que tu as besoin du rétroviseur artificiel en haut à droite Le rétroviseur de droite Ouais. Non. Oh bien. Non, je fais juste ça, hop. Oh le boss. Hey, T'as vu Miss hey. Tu vas te détendre déjà pour commencer. Oh là là, je me croirais vraiment à côté en plus. Oh, c'est vrai. Oh mon, il s'engage, il regarde même pas. Super. Oh, il roule sur la piste cyclable. Mais t'as vu la longueur du Donc <rire> Il met en gauche beau. pour aller à droite, bravo ça Ah il met les pleins phares, bah bravo ouais. <rire> Non, non Hop, il marque un stop alors que c'est un CD passage Non, je vais arrêter, <rire> ça va être très long Oh purée, il regarde, ça va taper à droite Mais non Ça, ça a pas tapé Mais oui euh, C'est bon, je, je roule un grand sénic de temps en temps C'est parfait, ah c'est bien ouais. <rire> rouge. Il a peur pas... Oh bah <rire> Et j'ai fait glisser le pédalier Et là, le feu oh, rouge Oh putain, on va mais non tu l'as pas grillé Je l'ai pas grillé Oh l'enculé Il a. Oh là là <rire> Je le vois même pas du coup Bah ouais. Attends a personne derrière Comment tu peux marcher derrière Comme ça, C'est ça, mais je crois qu'il y a quelqu'un derrière. Stop Stop, stop <rire> Alors c'est marrant parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais en couple. Ah ouais Voilà. Alors euh, vous ne savez pas ce que je fais avec ma main gauche remarque. Bah <rire> je tiens le, le boîtier de vitesse. <rire> c'est grand utopia. T'as vu on dirait la France c'est vrai oh, Il est concentré c'est beau ça Un homme concentré c'est beau Regarde l'eau et tout c'est beau Regarde c'est le lac Léman On dirait la Bretagne un peu Ouais C'est à peu près ça On est dans le nord euh, euh, C'est celui là J'ai encore un peu de mal avec les boutons C'est pas grave t'inquiète T'as un peu monté sur le trottoir <rire> Cela dit je trouve que tu t'en sors vraiment euh, pas mal Et ça me dégoûte un peu Ah tu pensais que j'allais me cracher dès le début Non mais c'est pas ça Mais j'ai vraiment l'impression que tu prends des meilleures trajectoires que moi Et du coup je complexe un peu Parce que tu sais avec ma 607 Euh bah même dans la vraie vie je prends des trajectoires de merde Donc quand je te vois avec le camion, bah ben, voilà quoi Regarde comme c'est beau, regardez la vue messieurs dames Parce que je suis encore jamais passé par là, t'as vu sur ce... Cette... Ah oh, bah désolé Oh les... la madame elle est morte Attends. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il fait un petit peu son David Guetta avec le casque sur les... <rire> c'est tout simplement parce, parce que... que... j'ai pas besoin de le mettre sur les oreilles Superbe Superbe, moi je suis le moniteur euh, camion-école hein. Si jamais il fait un mauvais... Oh Il s'est fait écraser par la voiture <rire> Pourquoi il klaxonne le derrière C'est un baiser lui Ah mais il est pas... Il est pressé C'est fou, c'est... Non mais oh, là mais... par contre c'est un sketch oh, mais... Hein. <rire> c'est piéton simulator <rire> le truc Il y a des piétons partout Et alors surtout, prends ton temps, dis pas merci hein. Là, bon, tout le monde, il se Ah oui, bah bon, là c'est un papy hein. Oh là c'est chouette C'est chouette Il regarde même pas à gauche, mais c'est pas grave, c'est chouette Mais si, j'ai vu un gauche. Okay, bah. Donc je disais pourquoi il a... En fait parce que le casque il est trop fort pour lui Et je ne peux pas lui baisser de volume euh, Parce que euh, bref la table de mixage c'est compliqué Si je lui baisse le volume Bah vous avez pas de volume globalement voilà. et, euh, Ce sera un petit peu dommage Et j'ai fait un super setup avec euh, micro à moi Micro à lui là, parfait euh, Et d'ailleurs euh, on nous entend bien tous les deux Normalement ouais, normalement c'est plutôt pas mal N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez d'ailleurs et euh, vous savez pas ce qu'il m'a dit euh, tout à l'heure là Avant qu'on démarre la vidéo là Qu'est-ce que j'ai dit <rire> T'as dit elle est toute molle Je parle de la pédale de frein Ah Ah oui c'est vrai. D'ailleurs elle cuine. Hein. <rire> oh là Oh là c'est la merde. Ah, putain ça rond point ici. Bon oh, bah là lui, elle a pas tourné. Hein. Bon, Jusqu'ici il était pas trop mal. D'ailleurs t'as vu il y a un. t'as activé un voyant là. Il y avait quelqu'un en commentaire qui m'avait expliqué ce que c'était et je crois que c'est en rapport avec les pneus. Et ils sont sous gonflés, c'est pour ça. T'as pas vu la pression avant de partir j'ai acheté comme toi le... le compresseur euh... Ah le compresseur portable Ouais. Comme ça si jamais je suis dans la merde je peux appeler. <rire> ça c'est un téléphone. C'est ça. On dirait une enceinte le C'est vrai. C'est fou. Mais ça fait pas de la musique. Bah tu peux faire de la musique avec mais... Ouais c'est vrai. C'est pas le même style de musique quoi. Tu peux faire des bruits de caisse si tu fais exploser le... C'est beau hein Hop je te tourne la vue ça fait ah, pas Ah fais pas ça <rire> <rire> C'est pas mal, tu fais des trajectoires assez euh... Assez bah, euh, Des trajectoires assez Assez, ouais. ah, C'est sympa, ça faisait longtemps que j'étais pas passé par ici pour de vrai dans le grand Utopia. Grand Utopia, pardon T'en penses quoi là jusqu'ici C'est sympa, ça change du Eurotrux de normal en fait ça fait plaisir, témoignage absolument, je le paye pas hein. Il est pas payé par My MyGodNest, ça fait plaisir, Dolent sur mer C'est chouette hein. Sachant que là c'est pas forcément l'endroit le plus joli, il hein. y a plein de trucs Tu sais, il y a Gérard M. Ah ouais Ouais, il y a Géarmé, il y a Krautair Gersheim oh, punaise, attends, par contre la contrôle <rire> Moi je suis plus le GPS là, j'étais parti pour aller tout droit bon. La panique Hop là, le passage, rien à péter Bah il n'y avait personne, j'ai pas vu Ah ça, bah passage. vu comme ça, bah oui, bah oui <rire> évidemment. Donc là t'as vu, ça freine bien fort hein. Voilà, bon les pompiers sont déjà sur place si jamais Ce <rire> serait qu'on le dégommer eux hein ouais pas mal et là si tu veux le petit coup de frein à main, ah bah il n'y a pas besoin le feu passe au vert bah, c'est l'autre, <rire> <rire> je me trompe toujours, <rire> regardez bien le feu, 3, 2, 1, il reste pas au bon vert bon. Au fort. non moi ça m'épate, ça vous en pensez quoi, n'hésitez pas à donner une note en commentaire de ce qu'il est en train de faire, c'est euh, non juste non, après parce qu'en vrai tu te débrouilles pas mal. Donc au niveau des manœuvres Bah euh, là au niveau des trajectoires moi ça me. En fait on dit et de la vitesse, alors pas quand tu faisais le pont en roulant avant mais. Bah moi en fait j'ai l'habitude sur départemental de rouler aux vitesse plate. Ouais. Là, forcément Donc, euh, en camion c'est différent. <rire> ça c'est sûr. Mais oui mais voilà, mais malgré tout les virages tu les prends comme euh... Non mais tu vois, j'arrive je... pas à être aussi doux. Quand tu tournes le volant Bah ouais je suis un peu brutal. Comme dans ma voiture, tu vois, mais. <rire> C'est vrai que t'es doux Vous trouvez pas doux Et je parle pas du village pas doux Tu connais hein Pas doux Bah c'est pas grave Ah là on va s'amuser Parce que t'as vu la place qu'il y a Ah bah regarde il nous a attendu elle cette fox Tu vois. Tu peux parler un peu Bon courage, si jamais t'as besoin de la souris N'hésite pas Ça met juste entre mes jambes Par contre je vois plus rien Voilà je me tu la mets juste entre tes jambes, mais par contre, derrière, Et eh ben, t'as regardé entre les jambes du, du pilote. <rire> ouais, les jambes, elles étaient en l'air. <rire> oh là, là, là, t'es pas bon, là, t'es pas bon du tout. Non, pas non, du tout. Non, t'es pas bon du tout. Alors là, je vais faire le moniteur, euh, alors que moi-même, je suis une merde. Non, tu voulais te mettre dans le coin là-bas Non. Alors là, tu vas faire quoi, mon ami Parce que là, regarde. Si on sort du véhicule... Ouais. Eh ben, regarde, là, t'es dans la merde. Ah ouais, punaise, elle est aussi proche que ça, la place. Eh ouais. Alors, je te laisse corriger. Ouais. Ah tu peux encore y aller hein? Encore? Bah ouais parce que là t'es au même niveau qu'avant, hein. juste que t'es plus à gauche mais voilà tu, tu vas jusque jusque là je pense. Ah oui oui là tu te gardes carrément à côté. Si tu regardes dans le grand angle là, ouais, là t'es ouais, ici ouais. alors que. Ah, par là. contre j'aimerais juste regarder de l'autre côté si je trouve là. Enfin, par contre si je touche au... <rire> ça va pas le faire. Il est en train de démonter le komodo. <rire> Il est en train d'astiquer le komodo carrément. Non ça passe pas non. non. Alors vas-y Fred alors attends. Ah, je comprends mieux pourquoi Fox il galère quand il fait les manœuvres à côté. Je suis con. Ah oui, j'ai pas accès au pédal, c'est logique. Mais oui, alors vas-y avance. Ah merde. Voilà, avance bien, avance bien. Tac tac tac. Tu peux y aller encore, tu peux y aller encore. Voilà, tu peux t'arrêter. OK. Là, je vais mettre donc la marche arrière. Vas-y, recule. Ah oh, putain, frein de parking, attends. Ah bah, il va Vas-y. Mais c'est pas possible, voilà. Et là, regarde, là. T'as rigolé là hein Oh, oh, oh, oh <rire> Ok, t'es un peu proche du mur là. Ah mais c'est pour ça. Vas-y, avance. <rire> ah, c'est vraiment étroit ici. Ah, c'est. C'est pas a... la manœuvre des plus la plus facile. Hein. Oh putain, on s'est pris le poteau. Ah, oh bravo. putain. Bah voilà, on est coincé. Oh putain. Oh yes, on a réussi. Oh, on a réussi, mec, bravo. Ah, bravo. <rire> oh, le truc ah, de ouf. La facile en fait. <rire> Let's go. <rire> ça y est, il a abandonné. <rire> ça m'a saoulé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Qu'en Qu as-tu pensé jusqu'ici Bah, ça allait jusqu'à la manœuvre. <rire> Exactement <rire> La manœuvre c'est pas pas pareil Et est-ce que tu te sens chaud pour la prochaine vidéo On va faire donc la Joséphine Parce que je vais te laisser imaginer Il y a ce panneau là Attention Et, et puis ouais. là il y a des petits virages Mais euh, voilà Des petits virages juste petits. pas Voilà tu, tu sais pas vraiment C'est juste des virages quoi Ouais Voilà On verra On verra il est pas prêt, il est pas prêt. On ouais. va voir ça pour le prochain épisode on les amis. Verra combien de fois je vais retourner le camion, ça <rire> Ah ouais, on va être dans la merde. Donc les gars, bombardez-moi de pouces bleus, maximum de soutien pour Arthur, lien en description, euh, le petit commentaire, l'abonnement bien sûr, la note que vous attribuez à sa conduite qui va fortement chuter dans le prochain épisode. Et on se retrouve bientôt. Faut pas regarder euh, le m par contre pour noter la conduite. Ah ah, bah, c'est vrai que moi-même elle était pas folle, finalement la manœuvre. Mais c'est ouais, ta faute. Toi, toi tu t'es mangé le poteau, moi au moins j'ai rien touché. C'est ta faute, c'est ta faute. Je veux rien ah, savoir. Non. Ah non, c'est pas ma faute. Hein. C'est <rire> toi qui, <rire> qui hein. Bon, allez, salut, salut. Au revoir. <rire>